Bonjour, messieurs Bonjour Monsieur Comment ça va Ça va oh, bah... cool relax Oula ah, On va éviter ça les va vieux bien. accents Qu'est-ce qui t'arrive à Emo, là Il est déjà bourré, l'autre. Ah non, ah non, mais non, mais non Ça y est, ça commence Ah ouais, mais ça commence, ça ouais. commence à... Tu vas pas boire, ce soir Je bois mon petit apéro, quoi, quand on a, tranquille Là, t'es en train de picoler, là. Picoler, c'est mon apéro. Euh, c'est pas... Hey, on, on part jamais sur, euh, sur une jambe, donc euh, c'est la première. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour le et pas tous les rites. jours. Remember it. Soirée années 70. Mais qu'est-ce que c'est que vous... On voit qu que ce tu montres l'exemple. Le hein. J'étais chez le coiffeur. Pourquoi Mais qu'est-ce qui t'arrive, André rien. Agassi. <rire> André agacé ah, Elon Le Gilbert pauvre. Montagnier Non mais vous allez M'enlever ça tout de suite Attendez C'est quoi là Un peu de sérieux Un peu de tenue sérieux En plus il crève de chaud c est c est Habitué quoi, à avoir des cheveux Je <rire> suis plus habitué Ok Vous avez joué ensemble Cette semaine non Ouais on a joué ensemble Tranquille On a essayé de mettre Des petites choses en place Ouais ouais ouais ouais ouais, ouais, ouais. Mais vraiment des petites hein. ouais. Des petites petites, des... petites ouais Ouais bah développer. <rire> on a fait de, un de un non classé On a fait de lon rank Beaucoup sur euh, café Ok Au début c'était un peu Bah déjà on essaye de se comprendre au niveau des calls, ça c'était un premier truc. Au niveau de la strade, c'était plutôt des strates basiques, prise du piano, voilà. Mais surtout, c'était entendre les voix. Hérétique de oui, chacun et de se les mémoriser yeah. mm -hmm. euh, parce que je reconnaissais pas les voix de, oh le guiz le et, euh, le, euh, voilà. le hey le gouise. ok ok ok et au fur et à mesure des games bon il y avait le choix des agents aussi au fur et à mesure qui était logique il nous a fallu quand même à peu près 3-4 games pour ressentir un peu l'effet de la ok les autres du coup ben, moi j'ai euh, j'ai euh, appris à jouer en fait un ouais, peu ouais t'as appris où est-ce que c'était la classroom <rires> sur Oregon c'est bien non c'était la school ouais okay. <philosophy> c'est pas... Là, en vrai, ouais okay. bah alors si vous, vous mettez tout le temps à changer les noms euh, moi je vais pas m'en sortir. Hein. Ah ouais pour oh, Petit. Ce... Ah. Ok, ok alors du coup. Ouais bah du coup euh, je trouve qu'on s'est. Au début c'était un peu catastrophique, on va pas se mentir, surtout pour ma part. Et après c'est allé de mieux en mieux, à force de se connaître et tout, euh, ça allait mieux. Hein Bientôt, on se fera tous des câlins. Ça pouvait difficilement être pire, non euh, oui. Ouais. Enfin non. Fin non, mais on n'a pas été si pire que ça, en vrai. Si pire. Et du coup, quoi d'autre Après, c'est un peu à peu près tout parce que euh, on a joué juste le mercredi ensemble et du coup, enfin voilà, on, euh, on fait selon les selon les disponibilités de chacun, quoi. Donc on a pu jouer que mercredi ensemble et donc tu, euh, on a fait quoi Allez, on a joué peut-être trois euh, heures. En trois heures, après, on n'a pas le temps de faire. Euh, beaucoup de choses quoi. Mm -hmm. voilà voilà on a fait un peu de théorie avec euh, Ameo on a revu des replays et puis avec une explication l'importance de la CCTV si, si on est sur Master Gym que avec des euh, schémas avec des lignes et puis tout avec des explicatifs Ameo a compris vraiment l'importance de tenir cette pièce là quoi. il y a un peu de théorie mm -hmm. ok je sais pas pourquoi je reste dubitatif et en revanche tu es prêt à jouer là ou on va pas faire un podcast sur le reggae dans les années 70 mec hein non non je vais retirer mes lunettes tranquille je vais me mettre en position combat <rire> ouais la position de combat ouais, ouais, ouais c'est ouais, les ouais, lunettes ouais. nocturnes oui c'est les lunettes de finition hein, ouais, c'est les lunettes qui vont nous permettre de voir la finition des 3 minutes c'est pour bien que je voie le petit point pour euh, travailler mon crosshair ouais bien sûr ouais. Ah, ok <rire> Allez, mots bois de la bière on me dit là ah je suis pas tout seul mais comment ça mais vous allez arrêter sérieux c'est pas interdit je suis à la maison je fais de la personne mais oh. on, en en sac, soir, en même on temps. veut des mecs Qu'ils soient O.P. et tout Baggy, mais tu leur dis ou quoi Sérieusement, c'est quoi tes joueurs là Oh, merci ma puce Merci. Attends, attends ça euh... va monter, ça va monter, ça monter, va alors. monter. Tu vois, Il y, ça y a va les, les Amuse qui arrivent. Ouais. Ou c'est la deuxième bière. C'est la deuxième jambe. C'est la deuxième qui jambe, jambe qui arrive. <rire> attends, c'est ta femme qui te fait à bouffer, c'est ta gosse qui te l'amène. <rire> c'est comme ça quand oh, on les a bien élevés. sais Bon, on peut aller jouer là oui bah allez vous y. On attend que toi. Non il est ah en train ouais. de manger, et toi t'es en train de boire. Euh... Je... Non que moi je, je mange avec je bois. Je m'hydrate, je suis en train de m'hydrater, c'est pas pareil. Mais tu et tu bois de la DSP? Bah, eh, non c'est une Corona. Mais t'as ma... quel âge de... pour tu... boire de la Corona mec? Bah justement c'est soft. Ce soir je suis soft, je suis pas comme vendredi dernier. Tranquille. Tranquille, je bois de la bière. Tranquille. à la vache, ok. <rire> allez let's go. Eh, baggy s'il te plaît tu les tiens, j'en peux plus. Ok. J'en eh peux plus déjà. Moi. Ah ouais moi non j'en peux plus. Bon, comme mercredi les gars, la même, en mieux. Nano, il joue dans sa cuisine, euh, je sais pas. Du coup, ah bah... Ah bah non. Euh... Pourquoi t'as fait ça, le Guise C'était moi qui prenais ça. je, oh, voilà. je prend ça. Ace Prends Ace. Il faut changer, les gars. Il y a pas de Sledge. sont Je prends Sledge. Je prends Sledge. Vas-y. Euh Non. Attends. prends Sledge. Prédiction. Toi, toi, toi, toi, toi, qui gagne Ace. Non, y a du monde. Ils sont où au, au fait, au top, top, euh, Ils sont top. Au, au top. Bon bah Donc ouverture des euh, trappes. On prend le piano. Ils ont fait des ouais. strats et tout. Attention. Attention. Drone dans euh, l'escarouge rouge. faut aller voir Aemo. Pourquoi Il mettra, mettra une Nomade base. dans l'Escarouge. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Ace, le mur piano. Ouais, ouais, ouais. <coughs> okay, ok, on face-check pas, j'aime okay. bien. Je fais la trappe, je drone piano direct. Tu drone rouge. Bon, je drone rouge. Ok, tu l'as... Ah, il s'en fout, fou. vient de voir un lésion, mais ils ne ah, okay, pas l'écart. Il y en a <coughs> qui, sous la trappe, au niveau de la bombe. Ok, <coughs> vous dronez 6 gars, est-ce que c'est ok Je suis out au niveau drone. Je trouve un Ils ont ouvert le mur au niveau piano hein, si jamais. Okay. Il, y a... il y en a un derrière son bouclier, euh, couloir. C'est c'est pire. Et piano. Piano, il y a euh, le Jagger a... derrière le shield. Ouais. Au niveau de la porte du couloir blanc. Ok. Ok. En position. Je vais faire comme dame. je vais me mettre à la fenêtre. Allez, info. Je suis avec toi. PP, ok. Sur euh, Pixel ou.. Allez, tenez la ligne, Si il n'y a rien Encore, encore Oh putain, pas ouais, que j'arrête de jouer T'es trop greedy J'ai le dog dans le rouge, les gars Mort Ah oh, merde euh, Il y, y a un nomade cap... là Capita Il y a une nomade es, là es où Ouais, je suis en position, Baggy Et... Voilà Non, oh, putain je me mets sur les drones, il y a pas de drone back rouge. Il y, y, y a une nomade. Ok, tableau. ça marche. Je... je... Dis, un truc le, white là. Il y, a là. Cocktail, là, y a du bruit, coquetail, le, coquetail, il y a du bruit. Top D, white. dis sais, ce que tu en train de top top faire. Weight, le... Top white, top white les gars. J'arrive top, j'arrive white. Je sais pas s'il y a du monde palette. Il y a un mec palette. Il va me décale. Il y, a, y a, je crois qu'il y a du monde white. La hein. lésion palette. Frost morte. Ouais. Euh, 20, 20 secondes les gars, 20, 20, 20 secondes. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. GG ça. Dernier cocktail, dernier cocktail ouais, les gars. Ouais. Derrière le mur en faux, Aimo. Derrière le mur en faux. Dommage. Ouais, dommage. Ok. J'arrête de pique avec... Le Guiz, faudrait que tu parles. À un, un moment donné de te dire ce que t'es en train de faire. Tu m'as euh, que... je, je vais euh, Non non non non, non. non. c'est pour ça que je t'ai dit vas-y vas-y parle dis-le. Eh, le château de cartes il tombe avec toi hein, Ah ouais oui mais ça je le sais. arrêtes okay. de pique avec ce... Ah, avec ce montage. Mmh. Ouais derrière c'était pas mal Alros qu'il a fait c'était pas mal on était dans une logique où ça avançait etc et après on okay, vous vous mettait en tunnel ouais. vision. ça Ok, qu'est-ce qu'on fait Alors les, les, les gars, Valkyrie. ils sont ils sont kitchen. On kitchen, va, il y a Valkyrie. On va ouvrir Bécry, Donc euh, Ace, Thatcher, euh, prend une noce d'anneau pour pour avoir mm -hmm. le boudoir. Donc Bécry, on, on va pas faire de l'anti roaming. On prend Bécry, on pousse sur Bécry. On, il faut qu'on ait la main sur le boudoir et puis sur la euh, prépare. Il y a du Frost et du Castle si jamais. Hein. Attention. Ok, il y a personne blanc. Donc on fait un flash push. Non. On va ouvrir le mur Bécry. Ok. Il y en a un qui prend boudoir. Qui prend la fenêtre boudoir pour voir. Il y en a un le qui drone Bécry. Bécry. Ouais. Dron, dron. Je prends okay. la fenêtre boudoir. Il y a la shield. Frost derrière le comptoir, pingé. Ouais, Frost derrière, derrière son shield. Nano, non, c'est pas à toi, c'est à, à moi d'y aller. T'es pas, pas un bouclier. Ok. Au niveau de la prépa, il y en a un là bon. sur, sur, sur la gauche. Un Frost derrière le shield. Hein. Faites gaffe. Voilà. Elle est où du coup il Elle a faut bougé euh, la main euh, sur euh, pré, pré, prépa. Sure. Un euh, Méo Ok, il y a du castle. Cas est au fond là-bas. Est-ce que t'as la ligne boudoir à euh, euh, Méo Non, j'ai pas encore la ligne boudoir, il y en a un qui est il faut, rouge. Il faut, il faut, il ah, faut Putain, c'est rentré, rentré Boulangerie, fais gaffe. Oh là là, mais pourquoi je pique là, comme un débile Ok, j'ai la, la, la ligne boudoir. Il est devenu ah oui. Je suis à terre, mais... Euh... Je vais me faire décaler. Ah putain, derrière, il est planqué, il fait sa compouse. Il fait sa Compouze, euh, Bécry. Il y avait sur, ta gauche, sur, ouais. sur ta gauche, Nano, il y en a un qui fait sa Compouze. Il joue la Compouze. Il faut que vous pushiez à deux. Ah, derrière meuble, sur, de sur ta gauche. Frost en face. Ah, Vas-y. Il faut que tu arrives à le choper par la fenêtre euh, Boudoir. Mort, il sera juste sur ta droite. À gauche, t'as un castle, il va te... Ouais. <coughs> J'aurais dû peut-être te laisser le son. On avait pas de non, breacher voilà. en plus, là. Enfin, je sais pas comment ça se fait. Ouais oh, C'est pas normal. Ah mais ils font leur campus, là. Derrière le petit meuble, là, euh, écrit. Hein. Mais non mais c'est quand même pas sorcier Non Boudoir pourquoi il faut de 40 secondes sur euh, pour tenir, enfin pour aller sur la fenêtre boudoir J'ai jamais Personne l'hôtel boudoir les gars mais la non c est, c est, c est, c est Tu peux rentrer sur euh, boudoir on se fait poutrer C'est, c'est, a pas 40 secondes pour aller sur la fenêtre boudoir Ah et tu devais faire quoi sur ce round là bah, tenir la fenêtre boudoir Ouais ok Et on s'est fait avoir par la fenêtre boudoir parce que 40 secondes c'est énorme Préparez des trucs pour jouer sur la verticalité Le guise fait moi ce là ça va vous ralentir Prenez du bug, prenez du sledge etc Deux secondes je prends la parole Prenez du snatch, prenez du bug à la limite, et derrière c'est de la verticalité, du contrôle de la verticalité. Donc on veut s'assurer, on va faire de l'anti-roaming en partant du top. On fait les choses intelligemment, on prend 1 minute, 1 minute 30, grand maximum pour ah s'assurer ouais, qu'au si top il ait rien. Et nomades c'est à toi de t'assurer que ça remonte pas, d'accord 1, ouais. on prend le top. 2, on s'assure que ça remonte pas en mettant des Nomades. 3, on va jouer sur la verticalité. 4, on plante au niveau de la librairie. Ok, il y aura du monde au top, go. ça va taper dans les fenêtres. C'est normal, let's go, vous les défoncez. Ok, je drone au top. Je passe okay. par cocktail en dronant. Rien, ok, il y a une rota, il y a une rota, rota, rota, rota, rota cocktail. Piano, Ils sont sur les canaux. Et moi je drone rouge. Blanc. Ah, oui. Blanc, il y a du monde. Blanc, un, Cigarre, il y a du euh, monde. Ok, vigile blanc, vigile blanc, vigile cocktail 1. C'est un, c'est un cocktail. C'est un vigile. Cigar, c'est ok. Allons. On fait des rota. il y a le mur piano qui donne, qui donne. Euh... Vigile cocktail. Vigile, c'est pas y Mais euh, ton nomade dans rouge. Ouais. J'ai, la ligne droneée sur barre, c'est bon dans T'as mis dans ouais bibliothèque. Euh, ouais, ouais, ouais, okay. ouais, le Ça marche. Attends, ouais, je prends une barre. Faites gaffe, mets un cocktail là, j'entends du bruit. Ouais, ouais. j'ai est derrière le bar. Ouais. Cocktail, ou bar. Cocktail, ouais Ça marche. Okay. Ouais, allez, faut aller le déloger là. Ouais. Il ouais. est ouais. cocktail, il est cocktail 1, cocktail 1, vigile. passe par white, je passe par white. Ah, y'a un lésion, lésion white, lésion white. SK white. Allez, White, il faut le prendre de. de par, par le flanc. À, à l road, tu passes par barre. Ou euh, le. Ouais, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Le Guiz, vas-y. Tu vas. Putain, je le temps. Quoi pute, quoi pute, quoi pute Lésion, quoi pute Blanc. Couloir White. Putain, mais euh, enfin. je croyais que t'avais la ligne sur moi. Il, bon, hein. il est à terre, il terre. Ouais, ouais, mais je, enfin, je vous montre. Et tu, et tu peux faire la trappe train, le Guiz Ok, vous pouvez sauter à la trappe. Euh, sauter, euh, Frost, il ah, est. Attends, attends, attends. Au niveau de pilier, il se dirige vers pilier. 25 secondes, oh, les non. gars. Si vous je... Il est à la. Si le vous port faites port un mine. truc débile, faites-le ensemble. Merde. Frost pilier, Frost pilier. Non, non, elle est mine, elle est elle est Elle est double porte. 15 secondes. Hein. Mais non, je viens de le voir passer. Elle est mine, la Frost, elle été mine. Valky, Valky, au Valky, au Les ah, deux poche, sont blancs, les deux sont blancs. 3 sur blanc. Hmm. entendu tu jump euh... je n'ai rien compris au pôle. Hein. c'était le bordel je me, fais, je, je me fais je me fais avoir parce que c'est le bordel euh, j'ai demandé un flanc gauche en passant par euh, cocktail mais il faut y aller maintenant pour pas le euh, lésion et c'est il a pris son temps pour a, en, ensuite me, me qui me avait la ligne euh, Normalement, il fallait pas qu'il aille. Mais oui, mais il fallait que je vous explique, fallait que je, je vous montre. Et pendant ce ah. temps-là, euh, euh, moi, je suis, pas, je suis pas concentré. Ok. Si c'est un flanc gauche par euh, cocktail, il faut y aller très très vite. Quoi. Ok, change d'opérateur. Allez, on reprend exactement ah, ouais. les mêmes. D'accord okay. Je vais jouer relax avec montagne. Ok, il euh... y a encore du vigile. Oui, d'accord, c'est bon, on va le truc. Le... Nomade, Sledge, Ace. Et après là c'est bon. Allez on monte tout de suite. Allez prenez le contrôle de ce. Et bon, bon j'ai la mon... ligne de garage là nous. Vas-y, okay, t'as vu. Allez. On fait exactement pareil, on drone. Cigare, rouge. rouge. Ok je drone cigare. Okay. Je reviens, cigar. okay. je vois l'atanomate rouge. Cigare, cigare dans le ça, ça, donne ça, ça donne quoi Ça donne euh, quoi euh, à... à. Paimo. ok je, ah, monte, je, euh, je monte. Ça rouge. donne quoi -ci -ci Cigare, il y a Non, euh, cigare c'était clair. Piano, ça les gars Il y a un gadget de Jagger là-bas. Escarred, Piano c'est clear, piano c'est clear Non, non, il y a une pièce d'aimé La porte point La porte 8, il y a Jagger les gars Et rentre dans les chiottes stop, stop Cocktail, cocktail Cocktail 2 Cocktail 2, il y a du monde Et bon, il y en a un sur le coin P En position, Baggy Allez, envoie des flammes si t'es en haut Ouais, ouais, quand tu veux. C'est ouvert je... le mur bar ici, ouais. sur le ping-2. Je vais le pousser sur le point P. D'accord, oh, ok. J'ai tué Mully dans le bac ah. euh, dans le rouge, là. Prenez les lignes cocktail pour deux, le... Cocktail 2, le... cocktail 2, il y en a toujours un. On va bah, euh, planter Bas Bar bah, rouge, on... arrive ah, rouge, okay. Alibi rouge, les gars. Alibi à vos flancs, rouge. On, on va planter défaut, ping-2. Vous avez pas un drone pour mettre dans le rouge Je vous dis ça Il y a, a des Toujours cocktail 2, de direction, blanc blanc. Allons, allons, Alibi cocktail 1. Alibi cocktail 1. Qu'est-ce qu'il oh. nano, ouais. nano. C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. Quand prend, tu veux, quand tu, tu veux. Et tu mets une nomade sur, sur, sur, sur le blanc, sur le ping 2. Ok. Mets une nomade sur le bon, ping 2. Bon, ça y est, ça y est. Lâche, lâche, oh, lâche le diffuse. Check. Lâche, lâche le diffuse. Check. Merci. Quand tu veux, baguer. Je pousse défaut. Ne poussez pas, ne poussez pas tout de suite. Tenez juste les lignes. Je pose défaut. D'accord vous, vous avez une ligne ici. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Un mec a pris 45, une nomade dans le raid. Dans 45, le raid, 45, ça a pris une nomade. 50, 75, 100. J'ai la vue sur le raid. T'es ah. bon. Freezer, Freezer, Fizer, Fizer, Jager. c'est pas grave. Ok, mort, raid. Fizer, mort, Freezer. Voilà. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. À un moment donné, c'est une cacophonie, je comprends rien du tout. C'est normal. C'est stop. Non, non, non, non, Faut pas casser ça. Au contraire. Le momentum, il est bon. Vaut mieux de la cacophonie. Et vaut mieux s'adapter à cette cacophonie. Non, non, non, non, non. Je te jure que tous les calls étaient bons. Le Giza a dit deux fois qu'il y avait un mec dans le rouge, c'était bon. Ton call était bon. Et c'est normal que ce soit la cacophonie. C'est normal que ça gueule, etc. Il vaut mieux avoir ça et après travailler sur le fait d'enlever de la pollution plutôt que de un truc propre. Ce sera jamais propre. En avant. Il y a du monde au T1. Il y a du monde au T1. C1, C1, C1, y'a du monde. Le, le, le, Gwiz, oui, tu, tu viens, c'est avec... moi le premier, oh. merci. Point P, la, cam, la... Euh... Tu, prends, tu prends ta ligne, point P, tout, tout de suite, prêche loot. C'est la Valkyrie Ça. qui va nous back. Oh, voilà, c'est bon. Y'a okay. plus, plus personne, point P. Prenez les lignes fridge, ici. Fridge, fridge, fridge, Valkyrie, fridge, Valkyrie Fridge. Valkyrie Fridge. Toujours au C1. Là, ici, là-dessus. Tu... Là, là, là, Et... oping, oping, oping, alibi. Alibi. Le quiz ici, blanc, blanc, blanc. Couloir blanc. Côtel, ça le vous back, back ça vous back ça vous back, ça vous back Alors, ça te va. On mange Cigare, cigare, cigare. Oh. Est non, cigar, cigar, cigar. Oh. Est zo, oh putain. Non. Allez, cigare. Elle est, elle est morte, elle est morte, cigare, elle est morte. Ah. Ok, d'accord. Je drone. Normalement, au C1, il y a du oui. monde encore. Il y a, y a quelqu'un dans le bar, faites gaffe, hein. Parce qu'ils ont une ligne directe sur le mot le bar il est clear, le fridge il est clear. Ok, C3, C3. C3, récupère non mais le C3, ne le dis pas, ils savent pas ce que c'est. Ok, cocktail 3, cocktail 3. Cocktail <rire> 3, <rire> Hoping. Oh, oh Juste cocktail. Juste cocktail. Derrière son shield je pense. Ils savent que c'est. Si tu poses là derrière Coctel. le bar, c'est bah, bon, je peux cocktail, te protéger en fait. C'est le C de cocktail. Attends, attends, attends. Euh... 17 secondes, attends, arrête de, de, de... Pro, pro, protéger. Vas-y. Attends, attends, attends, attends, attends. c'est bon. Feu, je plante, je plante. Ils plantent Dis-le, 25, 50... 50... 50, 60, 60 barre, barre, 55, 50, 90... C'est bon. Sur un cocktail. Sur euh, cocktail, ah, c'est bah, un. Euh... C'est pas grave. Tu es, es au top, là, c'est bon Ouais. derrière, ouais, c'est bon, vas-y. Bar barre, barre, 2. Barre, 2. Ça désamort. Ah, dommage. Bon, ok. Bien joué. Je ne pas. Je peux pas couvrir. Je ne peux pas couvrir pause défaut, ici. Vous prenez des lignes qui ne, j'ai l'impression qui, qui, qui, qui, qui ne servent, à rien quoi. Passer 10 secondes sur une ligne qui ne, ne, ne sert pas. Quoi. Allez tranquille, on respire un bon coup les gars, on va se remettre dedans. Il faut que no notre exécution soit un peu Bagui. plus rapide. Bagui, tu veux je prends de Montagne C'est joué. Bah bah oui, oui, euh... euh... Montagne, okay, okay. c'est surtout pour prendre des <rire> infos. Après, <c> <rire> Vas-y, moi je prends Nice. Est-ce que vous voulez qu'on ou... ouvre Garage les gars euh, avec On les... va essayer d'ouvrir avec... Garage. Ah, moi c'est la meilleure. Ouais, mais truc, Si c'est Garage, si tu, veux, si, tu veux, si tu veux passer par, euh, la finition. par le fridge, il euh, faut, faut, faut, faut aller au top. Hein. Ok, je laisse un drone au top. Donc tu veux ouvrir Garage enfin, tu Non mais garage. Ce, que je... ce que vous avez je fait tout à l'heure, c'était parfait là. On passe Bécry comme avant. Oui, juste que tu sois pas débile. Ok. Allez, moi je vais dans euh, Boudoir, je vous offre il faut, ça. Ouais. Il faudrait que tu pètes le mur oh. qu'il y a en faut, Boudoir aussi. Ah non, attends, je vais OK. Ouais, ouais. faire. T'inquiète ouais, ouais, pas. -y. Attention, il y aura du Cap-Car. Dro hein. Boudoir. Est-ce qu'il y en a un qui peut me mettre un drone en dessous de la table de euh, Boudoir il, On a une cam là. Boudoir, il est... Il est, il est un mec bas il ba, ba y a un mec il, il va peut-être... Oui, me mais est-ce qu'il peut mettre un drone dans Boudoir Ouais, je mets un drone Boudoir, je le fais. Voilà Je crois que c'était derrière le comptoir boulangerie Il y a l'Azion train, euh, ch cheminée pardon. On s'en fout, c'est pas notre priorité. Nickel. Okay. Est-ce qu'il y a un drone okay, dans... Hopping, devant la porte Elle est où la porte? La euh, oh, vous m'avez tiré dessus les gars. Allez vas-y, euh, il faut l'ouvrir. Il n'y a pas de drone oh. sur euh, Boudoir, c'est pas vrai quoi. Attends, attends, attends, mais je, tu me tires sur... Vous avez du monde Boudoir hein. Bah oui ouais. euh. Il est clear le boudoir ou pas C'est bon Rouge rouge rouge rouge Ah Méo, vas-y app appuie sur euh, ton truc à ah, Méo Lyon, okay, fais okay. ton boulot. Bah ben oui Parce qu'elle qu est non rouge. J'ai pas, bon la, capacité, pas, pas la capacité, j'ai pas la capacité. Mais Ça, prenez le boudoir. Mais lion, 2, 1, Allez, go. Euh, Al Méo, tu fais la potion sur. Tu fais la, ah. la passion sur euh, top prêt ou je, je, je, je vais ouvrir. Le Guiz, j'ai besoin de toi pour qu'il prenne les lignes sur farine et puis sandwich. Allez. Ok. On se fait un kebab. Je crois que ça allait retourner euh, sur site. Hein. Ce, euh, ouais, top train c'est ouvert. Hein. Lâche, le de, lâche le diffuse à, à euh, l'enfant. Ah, attention, là, là <coughs> ici au coin, là, y'en a un euh, ping 1. T'aurais dû, dû rentrer prep euh, avec oh, le petit mort putain. Ah, C'est un boudoir, ça va venir boudoir. Ah, bah, on est cuit. Hein. C'est un truc de malade. Frost, il est mort. Euh. On est pas en mode casual là. Hein. On est en mode compète, hein. donc c'est euh, si j'ai besoin d'un drone dans Boudoir, c'est que c'est vraiment une place forte. Bah, j'ai pas pris de castle. bon, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Okay. Le col euh... le col farine plus connu sous le nom de Pierre ah Palmade. Ouais. Tout soon, tout Il y a soon, un drone. Euh... C'est trap, ça drone encore. Ça a sauté, Danone, ça a sauté, ça a push Danone. C'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Danone hooping, Danone ping. Y en a deux Piano y en a un Piano Piano il y en a un Ici sur ping 2 de... Ouais. Ça open quoi là Ça open quoi Mort Un euh, derrière le piano. Il est, euh, il est allongé. Ouais ouais bah attends, j'ai aussi le bug là, au, au niveau du mur piano. Est-ce que, est que je remonte, remonte ou... Son son Est-ce que tu peux prendre ma cam Danone. Putain de chien. Suis... Danone encore. Cigare. Danone. Cigar. Il un, cigare, il y en a un cigare et un Danon, voilà. Le drone, ils sont en train de switch. Qui clignote là, le drone qui Ça drone? Alros, il y en a qui est juste ouais. à côté de l'horloge. Ouais, ouais. ah. Blanc, ça arrive, ah, blanc. Qui le ouais le pas, blanc. GG Essayez de tenir le piano le plus, le plus longtemps Mais non mais... Mais arrête d'être oh, oh, putain. Euh, piano cigare. piano cigare. piano Cigare et piano Voilà pas de bruit bougez pas Tranquille Aemo il va faire de la merde Aemo ah, il va faire du caca je sens Voilà Cigare, ah, cigare putain, Fridge fridge fridge Voilà Il y a je crois Des fridge Bien joué. Bien joué. Je la choque. <rire> ah, désolé, j'aurais pas dû mourir. J'ai piqué comme un con là. C'était débile. Pas de raison de piquer là. Là, il ça, savait pas, il savait pas quoi faire. Qui est sur site hein C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis descendu, je suis train, là. Est-ce que tu peux fermer la porte dining Je crois qu'il y a quelqu'un biblio. Je crois qu'il y a quelqu'un ah, biblio. Ouais, ouais ouais, ouais, ouais, putain biblio, oui, oui. Ouais, Biblio ouais, nomade. Putain. putain. Quoi SK... Les, en bas des SK White, ils sont deux ouais. C'est euh, pas vrai C'est pas vrai Je, je l'ai entendu, entendu à droite. Attendez, je vais juste pisser, j'en peux plus, je vais me pisser dessus. Ouais. Est-ce qu'il va pas, baguer sur l'exécution, sur le la prep C'est les basiques. Hein. Les basiques, quoi. Les basiques. Ah, c'est pas la finition, là. Ah, fais-suer. Mais non, parce que sur ce bon site je... rejoins. Six il m'a devancé sur ça mais faut prendre le top les gars mais je sais pas comment vous remet de gauche de gauche à droite. J'ai l'impression que vous êtes en train de courir plus plutôt qu'autre chose. Bah non moi j'étais en position, il a tiré, je l'ai mangé direct. On a perdu combien là 7 combien 7-3. Lamentable. C'est. Qu'est-ce qui va pas d'après vous Bah, moi, je pense qu'on prend beaucoup de temps pour certaines choses. Enfin, trop de temps. On devrait aller plus vite dans certains trucs. On s'est souvent retrouvés à 30 secondes et puis on n'avait pas fait grand-chose finalement. Et puis, du sur coup, les... euh, sur ça les a prêpes, Tu tout, parles hein. Sur les préps. Non, non, non, mais euh, par exemple, l'insertion dans le piano. Mm -hmm, exactement. C'est trop, euh, trop long, mais à la fin, c'était quand même pas mal jusqu'à l'ouverture. Alors, c'est sûr ouais. que c'est peut-être pas grand-chose sur une, sur, sur une strat. C'est que quelques secondes. Mais là, j'ai commencé à avoir des automatismes. Mm -hmm. Sauf, ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, aller beaucoup, beaucoup plus loin. Par exemple, le Guiz, qui a, je pense, qui a un meilleur shoot, à un moment donné, il, il faut que tu prennes la responsabilité de pré-shoot sur le, sur le coin P. Ah, non, Ou alors, je le, dans je un voyer bac, une gru... Je prenais le bac du raid, après, je suis venu. Mais, mais... le bac du raid, ça serait à nomade. De dire, OK, même si j'ai mis une nomade, je reste dans le raid. Là, à un moment donné, on était trois en. On... Exactement. on se suivait à trois, ça, je me suis dit, c'est pas, pas normal. Il, ça, là, ouais, le ouais, suite. Suite. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, euh, si on sait que le cigare est OK, d'accord, il y en a un, enfin, mezza cigare et cigare est OK. À, à ce moment-là, il y en a un qui passe, entre autres montagne ou, ou un autre, un qui passe par le mur que l'on a ouvert et un qui passe par euh, cigare. Et à ce moment-là, celui qui est dans le P, il est pris par euh, les deux. Comme là, en fait, euh... tu sais, quand, tu, quand je tue la mais elle arrive à nous tuer avec le C4, en fait, je prends la ligne fridge parce qu'on dit à l'autre fridge et on open le mur. Et en fait, ça nous met dans la sauce en ouvrant le mur. Je me dis, on va se faire et du coup je viens pas t'aider. Pour ça je garde la ligne euh, fridge. Et en fait, avec l'open du mur, bah, ça nous met dedans. C'est ça. Et après, ah, je moi, avec Capitao, quand départ. tu poses défaut, je ne sers plus à rien. Là. Comme le 1v2, donc, là, je ne peux pas. Je suis bloqué. À ce moment-là, parce que ça, ce mur-là est souvent ouvert, ce qu'il faudrait, c'est, comme la dernière fois, Alro puisse nous aider à prendre une ligne sur, euh, sur le stock, stock stock fridge, et toi, tu viens m'aider pour prendre juste le couloir blanc. Ce qui fait que ça laisse le temps, ensuite, à Meo de planter défaut. Et d'en laisser un, entre autres, pour le bac, entre autres nano. Ouais, mais dès l'instant que tu veux, poser défaut, Baggy, ma position elle est inutile. Tu Où est-ce que, ba... est que je rote Tu descends raid et puis tu, tu vas cigare et tu coupes la ligue cocktail et... Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça Il ouais. faut réagir euh, en fait quand il plante cette si, si, si on plante défaut, pas besoin d'aller au fond dans le cocktail, dans le bar et, et puis tout. Juste la moitié. Ouais, okay. Et puis faire et faire attention au bac. Il y a juste ça, si on, si on le définit. Ok. Mmh, mmh. Que tu penses de cette analyse <rire> Je sais pas. Je sais pas par où commencer. Allez, cash Il faut que tu travailles sur le fait d'arrêter de, de remettre la faute sur tout le monde. Ok T'as fait ouais. beaucoup d'erreurs. D'accord Et faut, faut arrêter euh, de dire c'est qui C'est toi C'est toi Machin truc. Il y a eu trop de fois où ça partait. On frôlait la toxicité n'est pas vraiment euh, ton ton style. Je pense que c'est plutôt une frustration parce que tu essaies de tout contrôler et au final ta 4 bléro à contrôler, qui savent pas quoi faire. Donc euh, je sais que c'est frustrant, mais au final il y a eu deux trois fois où c'était ta faute et c'était pas de la leur. La ouais fois ouais. où tu te, tu te décales avec le montagne, c'est un round perdu et c'est un round perdu qui est enfin pas vraiment par ta faute, mais c'est l'une des cartes ah, du même. château qui, qui tombe quoi. Ensuite, euh, on est sur Rainbow Six en 2023, c'est plus comme avant. OK, quand c'est une situation de 2v2, c'est une bonne situation. Alors, il y a quand ça se termine en 2v2 à à 40 secondes de la fin, c'est une situation dans laquelle beaucoup de joueurs pro aimeraient se retrouver. En attaque 2v2 40 secondes t'as le time 2v2 16 secondes bon on commence à discuter ça commence à être relou là ça avantage beaucoup la défense euh, autre chose plan de défaut etc c'est bien en 2018 ça c'est strat là si les mecs sont à peu près dans la méta plate plus votre plan de défaut elle passe pas c'est pas possible. C'est vraiment très difficile euh, de planter sans avoir des lignes qui soient ouvertes. Surtout s'ils ont pété la plante défaut. La rambarde et le petit bar. Oui, s'ils pètent les rambardes, etc. Machin quoi. Le mieux, honnêtement, la nouvelle plante défaut, c'est l'entrée du fridge. Ok Oui, juste à côté de la au niveau il de y a la poubelle. poubelle, là où il ah y a la poubelle, c'est le premier endroit sur le site où vous avez un mur non cassable parallèle à l'endroit où, où ils sont. Vous voyez ce que je veux ouais. dire ou pas ouais, ouais, ouais, ouais, Donc c'est euh... le seul endroit de, de protection absolue au final. Avant la plein de défaut parce qu'il y en a un hein, qui faut un contrôle de la verticalité. Bon ça, ça veut pas dire qu'il faudra pas un contrôle de la verticalité pour planter à cet endroit là. En revanche vous aviez une logique de capitao plus montagne. Bon bah ok, mais dans ce cas là on utilise capitao plus montagne. Donc par définition bah on on plante pas vraiment défaut. On plante à côté du défaut parce que le problème de la plante défaut c'est qu'il se prend des C4 défauts et des trucs défauts dans la gueule. À la limite avec une plante montagne plus du Capitao fait la planté vers le problème avec des smokes d'accord Donc euh, je vais planter je vais planter vas-y smoke et mon montagne il se met à un endroit qui est pas vraiment défaut genre sortie de cigare sortie de cigare ou euh, dans le corner à droite qui était l'ancien défaut pour le coup là ça c'était vraiment le vrai défaut au niveau du petit plateau euh, sur roulette là. Et ça c'est parfait pour un montagne ici il y aura des smokes qui vont être envoyés par le Capitao qui casse les lignes des personnes qui vont être au niveau de nouvelles passerelles et cocktails. Et de toute façon, même s'ils essayent de tirer comme des débiles dans les smokes, bah ils se rendent pas compte, mais c'est un montagne qui est retourné et donc qui a son shield sur son dos. Ça se fait, on hein. l'a vu même pendant le Sex all c'était plutôt un blitz, mais, mais ça se fait. En revanche, bah, si on utilise ça, donc dans ce cas-là, on ne plante pas défaut si c'est bien et joué. Et puis, juste une question. Vas-y. Allô Ah ouais Ah ouais Ouais. Quand on est en, en, en 3v2 en défense, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de retourner sur site et justement euh, camper nos positions Mais ça veut rien dire ou... ça, ça c'est Non vrai. mais je sais pas, je demande, c'est une vraie question. Une fois de plus, c'est Il n'y a aucun truc, parce qu'après si je te dis « ouais, tu dû retourner sur site », bah oui, mais ce n'était pas possible, ok Parce que parfois tu vas passer dans des lignes, c'est trop compliqué de répondre à ce truc-là. Parfois il okay, vaut mieux jouer un retake, etc. Oui, on serait amené à dire « bah si on est en 3v2, autant retourner sur site ». L'idée, c'est pas si vrai que ça. Ça dépend des sites, ça dépend des maps, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'opérateur que tu peux avoir, etc. Néanmoins... Tout à l'heure, dans la situation dans laquelle tu parles, premièrement, il y a un call qui part, qui est celui de Baggy, qui dit Le guise, qui est sur site Tu le vois qui est sur site, hein, Baggy, t'as pas besoin de demander. Hein. Tu l'as regardé regarder par transparence. Donc, déjà, ça, ça c'est le situational awareness, vous n'avez pas besoin de demander. Euh, si vous connaissez les maps, vous savez par transparence qui est où. Donc, pas besoin réellement de le demander, c'est pas très grave en l'occurrence. Mais voilà. Ensuite, quand on est mort, on donne les caméras qu'on prend. Arrêtez d'être débile, là, à garder des caméras et vous dire Bah, il y avait rien sur ma caméra, donc j'ai pas donné l'info. Mais l'info, parfois, elle peut être capitale de savoir que vous avez la caméra du main encore qui est activée. Il y a des caméras ouais. qui valent euh, cher, en fait. Tout à l'heure, la caméra 90, j'ai la cam 90. Ça permet à des personnes qui sont en vie de se dire, j'ai un pote qui est dans le 90, au final. C'est énorme, je, je, ça me donne beaucoup d'infos. Donc, n'hésitez pas à donner ce genre de call-là. Ou euh, des calls, par exemple, en, s en, en voyant un de vos potes qui est en train de se déplacer, en lui disant C'est bon, c'est clair, tu peux y aller. Euh, je viens de le voir sur la caméra, quoi. De le rassurer en disant Ah, ok, d'accord. Il a la cam. Ça permet aussi de resserrer un petit peu les taux de, de, de vos potes qui sont un peu perdus et qui se disent Attends, je sais pas où ça peut être. Et tout à l'heure, j'ai pas vu où vous étiez sur le 3-2. Enfin, j'ai vu où était Baggy. J'ai vu où était Le qui était sur site, pour le coup. Presque, je sais pas. Faudrait re revoir exactement pour voir exactement ce qui se passé. Bon, bref, vous êtes prêts Vous êtes chaud Pas les Ah, ouais, vas-y. Bah ouais. J'arrive. À part ça, à votre âge, vous supportez bien la crème aussi ou bien c'est comme moi, après vous chiez en spray pendant deux... Oh, oh, oh putain, c'est pas... Bon. Ça y non, est, moi ça va, hein. je suis en mode combat. T'es lactose intolérant là, mec On a des ventres, mon gars, ouais. bon, moi je peux manger un truc à varier. Non mais la crème c'est trop bon, hein. je fais que d'en bouffer mais après je chie comme un pot. Merci, Nano. De rien. Mais en même temps, avec mes chiottes, ils sont hyper confortables, ça me fait plaisir d'y être. Franchement, ça fait plaisir, <rire> ce partage. Le... Le ch... Le... <rire>